Salut, on y va pour cette fiche méthode, donc déterminer les coordonnées de points dans l'espace. Alors tu vois ici, plus, plus, plus, 30%, ça veut dire que c'est une fiche très importante, hein, tu vas avoir besoin de cette méthode, on a à peu près 30% des questions que tu vas rencontrer, alors à partir de 10, ça devient très important, alors 30, n'en parlons pas. Alors pourquoi c'est si élevé C'est parce qu'en fait, ben forcément, euh, on est en géométrie, donc dans beaucoup d'exercices, tu vas avoir besoin des coordonnées des points, dès le début de l'exercice, pour faire plein de choses, par exemple déterminer les coordonnées de vecteurs, suite à la représentation de droite, etc. Donc, en fait, si tu ne sais pas déterminer comme il faut les coordonnées de points dès le départ, ben, ça peut t'handicaper pour euh, tout un exercice. Voilà. Alors, on va commencer par une petite figure. Dans, dans la plupart des exercices, on va euh, caler le repère euh, qu'on va utiliser pour déterminer les coordonnées des points sur un cube. Le cube, c'est la figure que tu vas rencontrer le plus souvent. Alors, j'ai mis une variante ici, parce que ça arrive de temps en temps de tomber sur un tétraèdre. Du coup, lire les coordonnées des points, c'est un petit peu plus compliqué. Pour cette fiche, on va laisser ça de côté. On va se caler plutôt sur le cube qui revient, comme je t'ai dit, plus souvent. Alors, dans la plupart des exercices, en tout cas dans beaucoup d'exercices, on va te demander de toi-même faire une figure. Parfois, elle sera donnée, mais souvent, ça va être à toi de la faire. Donc, il faut que tu saches construire ton cube correctement. Donc, Je vais t'expliquer. En premier, euh, alors la plupart du temps le cube s'appelle ABCDEFGH. Donc les points sont bien sûr à adapter en fonction de, de, de l'énoncé, euh, si le cube s'appelle autrement, etc. Donc en premier tu places le point A l'origine. Ensuite tu places ton point B tu prends une distance entre A et B qui est alors soit celle qui est donnée dans l'énoncé, soit celle qui t'arrange. Alors moi si j'ai l'occasion, je prends 6 carreaux, tu vois, entre A et B, ça me donne une figure qui est assez grande et assez lisible. Voilà. À toi d'adapter, ne dépasse pas 4 carreaux en minimum et 8 carreaux en max parce que sinon ça te fait soit une figure trop petite, soit une figure trop grosse. Euh, donc le point B en deuxième, ensuite le point C. Alors le point C, comment tu le places ben, Si tu as pris 6 carreaux ici, tu prends 3 carreaux en diagonale, tu vois à 45 degrés, donc tu prends en fait la moitié de ce que tu as pris ici. Si tu as pris 8, tu prends 4, donc tu mets ton point C là et tu fermes la base ABCD et tu tournes bien dans ce sens. A, B, C, D, donc tu vas avoir des arêtes cachées, C, D, et D, a. alors d a, on la voit pas parce que j'ai mis le, le vecteur qui correspond à l'axe Y, on verra ça après, mais celle-là, voilà, tu, il faut bien la mettre euh, en pointillé. Ensuite, attention, le point E, il ne faut pas le mettre ici, alors il y a des énoncés, on te donnera le cube, donc tu ne pourras pas te tromper, le point E il sera déjà placé là, et si on ne te le donne pas, attention, c'est pas parce que le cube s'appelle A, B, C, D, E, F, G, H, et qu'on t'a bassiné... Euh, euh, longtemps en te disant que les points, attention, il faut qu'ils se suivent et tout ça, en fait, dans l'espace, globalement, c'est vrai, mais dans l'espace pour un cube, le point E, il est là. ok Ça, il faut le savoir, je t'ai mis un warning ici, parce que si tu places ton point E là, en fait, en fait l'exercice le, est, est foutu. Quoi. donc Ensuite, le point F, tu le places là, G là, H là, et tu fais attention, tu tournes dans le même sens que ABCD, tu vois, ABCD, E, F, G, H, du coup. Voilà, les points IJK, en fait c'est des points supplémentaires qu'on peut te demander de placer. Donc, dans beaucoup d'exercices, on va te demander de dire, on va te dire par exemple J milieu de BC, ce sera à toi de le placer sur la figure avant de lire ces coordonnées. Alors, bon, euh, dans la plupart des exercices, on va te dire on se place dans le repère A, AB, AD, AE. Alors qu'est-ce que c'est ce truc Ça veut dire que A, ça va être l'origine. Et AB, AD, AE, en fait, c'est un triplet de vecteurs qui va te donner ben, X, Y et Z. Donc AB, vecteur unitaire sur X, AD, vecteur unitaire sur Y, AE, vecteur unitaire sur Z. Okay. Dans la plupart des exercices, le cube, il va faire on dire le, un cube de côté 1. Du coup, ça, ça va faire 1. Ça aussi, et ça aussi. Du coup, ça te fera un repère orthonormé. Voilà, dans le cas de la variante du tétraèdre, tu vois que tes axes ne ben, seront pas orthogonaux. Bon, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile de lire les coordonnées des points. Bon, voilà, c'est une petite remarque tu peux avoir des vecteurs du coup qui sont. tu peux te placer dans un repère dans lequel les vecteurs sont pas. Euh... les axes sont pas orthogonaux, quoi. Il faut ça peut arriver. Quoi. Alors, tu peux remarquer que si on te dit base dans un exemple, base en fait c'est juste les trois vecteurs, et repère en fait, c'est l'origine plus la base, en quelque sorte. L'origine, point-virgule, tu et la base. Voilà. Bon. La première étape, en fait, ça va être de rappeler ou choisir le repère. C'est-à-dire que dans la plupart des exos, on va te dire on se place dans le repère machin. Donc tu, tu diras juste dans le repère celui qu'on t'a imposé dans l'exercice. Alors ça peut arriver parfois qu'on te laisse choisir le repère. Alors c'est à toi d'adapter. Si le cube s'appelle ABCD ben, le prends, tu te places dans ce repère-là. S'il s'appelle autrement, ben, c'est à toi de, de changer les, les noms des points ici. On pourrait très bien prendre le repère qui a pour origine F et qui a pour axe voilà, FE, FG, FB si tu veux. On peut, on peut se mettre dans plein de repères, mais celui qui nous arrange le plus c'est A, B, A, D, E. Okay. Bon alors deuxième étape. Deuxième étape, on va déterminer les coordonnées des points demandés l'un après l'autre. Alors, tu fais attention, si on te demande plusieurs points, ce qui arrive souvent, alors là je les ai tous mis pour qu'on puisse en discuter après, on ne te demande pas forcément tous les points de la figure, hein, d'accord Donc, tu fais attention de donner les coordonnées seulement des points qu'on te demande, et surtout l'un après l'autre, parce que euh, sinon tu vas faire des erreurs. C'est-à-dire, si on te demande A, B, C, D, tu t'occupes de A, tu le termines, B, tu termines, C, etc, etc. Tu ne fais pas tous les points en même temps, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui se mélangent les pinceaux, et on retrouve, euh, je sais pas, euh, l'abscisse de A dans B, ou l'abscisse de, de... ou le Y de B dans C, enfin voilà, ça peut arriver. Hein. Alors, pour ça, il faut que tu t'appuies sur la figure et parfois sur l'énoncé. Alors la plupart du temps, ça sera sur la figure. Si la figure est déjà donnée, tant mieux. Si elle n'est pas donnée, c'est à toi de la faire. Et euh, tu pas de rajouter les points. Donc c'est là où je voulais dire « et l'énoncé ». C'est souvent que dans l'énoncé, on te donnera des informations sur les points supplémentaires à rajouter, comme IJK. Et du coup, il faudra les placer sur la figure avant de lire leurs coordonnées. En tout cas, je te conseille de faire comme ça, pour ne pas faire de, de bêtises. Voilà. Alors maintenant, on va regarder chaque coordonnée. On va expliquer pourquoi... Euh... Donc A, 0, 0, 0. A, c'est ton origine. Okay Donc forcément, ces coordonnées, ben, c'est 0, 0, 0. B, en fait, il correspond au vecteur unitaire euh, sur l'axe X, qui te donne l'unité en fait, sur l'axe X. Tu vois Donc c'est normal que ces coordonnées soient 1, 0, 0. Okay Alors, il vaut mieux aller sur la figure directement, et on va faire les points dans l'ordre. Donc A, on a dit. B, tu, vois, tu te décales de 1 sur X, donc 1, tu te décales pas sur Y et pas sur Z, donc 0, 0. Ensuite, C, tu te décales de 1 sur X, 1 sur Y et 0 sur Z, du coup, 1, 1, 0. D, c'est le point qui correspond à AD, donc le vecteur unitaire sur Y, donc ça va te faire 0, 1, 0. Donc 0, 1 et 0. E, vecteur unitaire sur l'axe, qui correspond au vecteur unitaire sur l'axe Z, donc 0, 0, 1. Ensuite, F, donc 1 sur X, 0 sur y, 1 sur z, donc 1, 0, 1. G, c'est le point qui est en diagonale, donc 1, 1, 1. H, tu ne te décales pas sur x, donc 0, 1, 1. Et c'est fini. Voilà. Alors, i, j et k, alors mettons que dans l'énoncé, par exemple, on te dise Ei égale 2 tiers de EF. C'est un exemple. Ben, dans ce cas-là, tu prends 2 tiers de 6 carreaux du nombre de carreaux que tu as pris. Donc moi, par exemple, 2 tiers x 6, ben, ça me fait 4. Euh, 2 euh, tiers x 6, ça, euh, ben, ça te fait un i qui a 4 carreaux par rapport à E. Tu vois. Voilà. Euh, le point J, on peut te dire par exemple J milieu de BC. Donc, du coup, tu le mets à 1 carreau et demi, tu vois, tu as 3 carreaux là, tu le mets à la moitié, moi ça fait 1 carreau et demi par rapport à B et à C. Et K, on peut te dire, par exemple, K c'est le milieu de la face A, D, H, e. Du coup, tu le mets au milieu de cette face-là, tu, tu peux même te tracer les diagonales si tu veux le, le placer précisément. Quoi. Du coup, les coordonnées du point I, ben, ça va être 2 tiers, 0, puisque tu te décales de 0 sur Y, et 1 sur Z. J, ça va être 1, 1 demi, parce que c'est la moitié... De 1, tout ça ça vaut 1, ça ça vaut 1, ça aussi, ça aussi, donc du coup la moitié ça vaut 1 demi. Et tu ne te décales pas sur z, donc 1, 1 demi, 0. Et k, donc 0, 0, que tu ne te décales pas sur x, 1 demi, puisque c'est le centre de la face, hein, donc il est à la moitié sur cet axe-là, l'axe y, donc 1 demi, euh, et il est à la moitié sur l'axe, sur l'axe z aussi, donc 0, 1 demi, 1 demi. Voilà, c'est les coordonnées que tu retrouves ici pour le cube, et ici pour les points que tu as rajoutés d'après l'énoncé. Alors bien sûr, ces points peuvent changer, encore une fois, ne te calme pas sur ces points-là, c'est un exemple. Voilà, ça pareil, c'est un exemple dans cette fiche, ça peut, ça peut varier. Euh, voilà. Si euh, dans l'énoncé, bah, s'ils sont déjà placés sur la figure, tu les places pas, Si par contre s'ils ne sont pas placés, je te le redis, place-les bien avant de donner leurs coordonnées. Voilà, je t'ai mis... Toujours, tu fais d'abord X, ensuite Y, ensuite Z. Donc d'abord sur l'axe X, d'abord, ensuite sur l'axe Y, ensuite sur l'axe Z. Tu fais attention à ça, il faut pas. Euh, on peut très bien se planter euh, pour certains points, commencer par l'axe Y, commencer par l'axe Z, et se rendre compte qu'en fait on a décalé un 0, c'est-à-dire que, bah, par exemple, le point F, moi ça peut m'arriver de, de l'écrire 1. 1, 0, tu vois, de décaler ce 0 et ce 1, parce que je fais pas attention à faire bien x, ensuite y, ensuite z. Ça m'arrive pas, mais en fait, je te donne un exemple, quoi. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir des applications. Qu Qu'est-ce qu que tu peux retrouver au niveau des énoncés En fait, pourquoi cette méthode est importante Du coup, ce que je te disais, c'est que bah, les coordonnées des points, tu les retrouves au, souvent au début d'un exercice, mais en fait, tu vas en avoir besoin dans tout l'exercice, tu vois, donc ça peut être carrément euh, voilà, ce genre d'énoncé avec la figure et en fait dans l'exercice là il faut que tu me fasses confiance mais tu vas avoir besoin de beaucoup de coordonnées de ces, de ces points là et donc du coup ces coordonnées tu vas les utiliser pour déterminer des vecteurs ensuite des droites ensuite des plans tout ça donc euh, en fait tu en as besoin pour tout l'exercice pareil tu vois ici il y a beaucoup de questions qui, qui nécessitent les coordonnées des points tu vois en considérant la base donc là on se place dans une base carrément euh, voilà. et Justifier que les vecteurs sont collinaires, là, tu vas avoir besoin des coordonnées des points, par exemple. Il y a des questions où on ne va pas te demander explicitement de déterminer des coordonnées de points, mais tu vas en avoir besoin, par exemple, pour des vecteurs. Donc là, ça sera à toi de comprendre qu'il faut aller lire les coordonnées de ces points sur la figure. Quoi, vois, IJ, FH, KJ, etc. Pareil ici, tu vois. Là, en fait, c'est un exercice où il n'y a pas de figure. Donc si tu si as un énoncé comme ça... Et qu'on ne te dit pas explicitement de faire une figure, ben là il faut que tu comprennes qu'il faut en faire une, quoi. Parce que si tu commences à, à faire dans ta tête Cn égale 2 tiers de CD, etc., il y a un moment dans l'exercice, tu, tu vas péter un câble. Quoi. Donc si tu vois ce genre de truc, pense, réflexe, euh, fais-toi une figure, même au brouillon, d'accord Si tu as peur de, de faire une, une figure un peu, un peu sale sur ta copie, euh, comme elle n'est pas demandée, tu n'es pas obligé de la faire sur ta copie, mais fais-la au moins au brouillon. Quoi. Voilà, ce genre de questions, tu vois. Alors il y a certains, certains exercices où on va te demander, tu vois ce que je te disais, on te dit souvent, on se place dans le repère A, A, B, A, D, A, E, là aussi, euh, voilà, ça revient souvent ça. Et puis, dans certains exos, on va te dire explicitement, euh, alors ça ne va pas être tout l'exercice comme ici, qui va dépendre des coordonnées des points, c'est parfois, à un moment dans l'exercice, on va te dire donner sans, sans justifier les coordonnées des points, etc. etc. Voilà, Donc Et tu vois souvent on te dit sans justifier, hein, comme je te disais. Sans justifier, sous-entendu, euh, on sait que tu utilises la figure. Quoi. Voilà, donc pour répondre à ces questions, et ben voilà, c'est juste un copier-coller de ce qu'on a écrit précédemment. Donc fais attention, là j'ai mis tous les points, encore une fois, à adapter en fonction, tu vois, ici, par exemple, c'est G, C -A H F E, machin. Donc forcément, ici on va retrouver que les points qu'on te demande. Quoi. Donc là, c'est juste les deux étapes qu'on a mises dans la fiche. Hein. C'est une, une petite fiche avec seulement deux étapes, mais très importante. Voilà, bah ben écoute. On a fini cette petite fiche, donc moi je vais te demander, euh, bah comme d'habitude, de liker, t'abonner, etc. si tu regardes cette vidéo sur YouTube, mais tu peux aussi récupérer cette fiche du coup sur mon site euh, jebossetranquille.fr, tu peux la télécharger, l'utiliser telle quelle, ou mettre des couleurs, enfin comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux avec, et euh, moi je te dis euh, à bientôt dans la prochaine vidéo.